Alors, je représente l'association la, Nos autres de Vigor, qui est située dans les Pyrénées, euh, près de Lourdes, Tarbes. Et donc, on est une association qui, qui a pour but la, la réhabilitation du Gascogne et de la culture gasconne qui est portée par euh, les derniers euh, locuteurs. Et bien, donc, euh, oui, fa face à la difficulté euh, à trouver localement des financements pour euh, nous aider à, à mener à bien nos projets, on s'est tourné vers l'Europe, parce que notre projet, en fait, il est d'aller rencontrer les, les habitants de notre zone de, de vie et d'aller les, les filmer, les enregistrer pour les questionner sur tous les éléments qui, qui constituent leur existence. Donc non seulement les souvenirs qu'ils ont par rapport aux événements qu'ils ont pu traverser, mais également leur façon d'être au monde, leur connaissance, leur savoir-faire. Et donc, on n'a pas eu beaucoup de, de soutien au niveau local. Et donc, naturellement, vu qu'on était très motivés, on s'est lancé sans, sans beaucoup de moyens, il y a une quinzaine d'années. Et puis, à force de, de parler avec les uns, de rencontrer les autres, eh bien, euh, naturellement, c'est mis en place une, une discussion avec d'autres euh, personnes d'Italie et puis après euh, du Portugal, euh, d'Espagne. On s'est rencontrés un jour en, en, en Italie et on a décidé, tiens, il y a un appel à candidature dans deux mois, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on répond Vu qu'on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire euh, cette envie de par rapport à nos zones de, de montagne, on est sur les montagnes beaucoup, et sur les zones de Piémont. Cette envie de, de restituer aux gens euh, leur culture, de la transmettre, et puis euh, on pense que une, un, un, les, les montagnes, ce sont des, des creusets culturels, c'est-à-dire que la globalisation n'a pas encore tout effacé dans ces zones-là. Donc on voulait vraiment mettre ce, ces, euh, ces savoirs et euh, ces discours c'est un nouveau discours, comme on dit maintenant, à la portée de tous. Et donc, premier projet en 2012-2013, par là, Tramontane, on l'a appelé, parce que c'était le, le nom du vent qu'on a un peu dans toutes nos régions. Et après, il y a eu. Donc, ça a été de la collecte, de l'enquête, de la méthodologie. Et après, on est parti enquêter, enquêter, et diffuser, faire des films. Donc, on a tous les partenaires d'Italie, de, d'Espagne, de Portugal, se sont mis à, à l'image et après on a intégré un partenaire polonais qui lui aussi s'est mis à l'image. Donc maintenant on produit des, des films, pas que des films, c'est des bouquins, on fait aussi des CD, tout ça pour euh, enrichir la, la documentation et permettre la restitution auprès des populations. Donc pour nous l'Europe et l'Europe créative, c'est incontournable. Parce qu'autrement, euh, déjà financièrement on n'y arriverait pas, et puis après au niveau des apports des uns et des autres, des méthodologies, des, des regards, parce qu'on a rencontré comme ça des, des anthropologues, des sociologues, des linguistes, des musicologues, tout ça. Donc, toutes ces apports des différentes sciences de l'Homme, ça nous, ça nous permet d'appréhender de, de manière précise et en même temps globale tous les éléments. Mettons, je prends l'exemple, le, le laine, aujourd'hui, on n'en parle plus chez nous du laine. Mais en Portugal, c'est vivant, donc du coup, on a commencé à questionner les gens, même des Pyrénées, sur le laine, et il s'est avéré qu'effectivement, ils ont des choses à dire là-dessus, ils ont connu ça. Et sur beaucoup d'éléments, on peut comme ça faire des ponts entre les, nos différentes régions et donc les personnes. Et maintenant, ce qu'on voudrait faire, avec, toujours dans ce réseau, c'est d'arriver à de la traduction, du multilingue, quoi, pour qu'on qu arrive à, à intéresser davantage de, de public. Et parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans nos communautés rurales, qui sont encore une fois peu filmées, pratiquement pas documentées, eh bien on se rend compte qu'on a une espèce de continuité, que ce soit en Pologne jusqu'au Portugal, on a affaire aux mêmes gens, en fait. C'est les mêmes et euh, ça peut être intéressant de, de montrer à des Polonais un film qui a été tourné au Portugal ou alors ou au, dans le Pays Basque. Et comme ça, ils, ils, vont, ils vont se confronter à, à ce que les gens portent. et Ils vont se rendre compte évidemment qu'ils portent les mêmes choses avec euh, le 20 siècle, les crises qu'il y a eu, les guerres, les occupations, le travail, la mécanisation. Mais après, pas seulement ça, parce que ça dans, fait partie de la mémoire mais également les projections qu'on se fait aujourd'hui par rapport à Internet, aux nouvelles technologies, que, comment est-ce qu'on se propose d'aborder l'avenir. Voilà, donc c'est un peu l'objet de Tramontana passé et du Tramontana futur.